Dans cette vidéo, je vais vous parler d'Open Education. Le terme d'éducation ouverte est une mauvaise traduction, donc on va rester sur la terminologie anglophone, et notamment de l'évolution au cours de, depuis les, le début des années 2000, des politiques de mise à disposition de ressources. Donc on va utiliser un petit peu de vocabulaire, comme OpenCourseWare, et présenter plusieurs initiatives euh, francophones ou essentiellement étrangères en la matière. En termes de précision terminologique, en français, on parle de ressources éducatives libres ou en anglais OER, Open Educational Resources. Et en fait, euh, les OpenCourseWare, hein, c'est le sigle OCW, c'est une sous-catégorie de ressources éducatives libres. L'idée étant que c'est le contenu qu'on aura à développer euh, pour une formation en présentiel, par exemple, et qu'on va mettre à disposition d'autres enseignants. Donc, CourseWare, c'est support de cours, Open, ouvert à tous, enfin en l'occurrence ici. Et ça va être cette logique d'open qui va être le marqueur, le début euh, véritable finalement de l'open éducation euh, au début des années 2000. Alors l'open éducation c'est un terme qui était déjà utilisé dans, dans, dans les années 1930, hein, les libres enfants de Summerhill ont utilisé parfois open éducation. Il y a eu beaucoup d'expériences de, de, euh, de, en fait qui ont relevé de l'open éducation dans cette lignée de liberté pédagogique des, études, des élèves. Pour les étudiants. Euh, là, on va plutôt rester sur une appréciation de l'open education qui est celle euh, des ressources éducatives libres euh, et qui est la terminologie qu'on utilise depuis le début des années 2000 pour euh, identifier en fait cette logique de mise à disposition de ressources numériques sur internet. Donc c'est une exception particulière du terme qui reste quand même, à mon sens, majoritaire en ce moment. En termes d'open courseware, un petit exemple. Là, euh, vous avez le MIT OpenCourseWare qui est un, enfin là, c'est un exemple typique. Donc, les fondamentaux de la conversion euh, euh, d'énergie et euh, vous pouvez le voir vous avez les noms des enseignants, euh, la date de, de conception, donc c'est depuis 2004. Vous avez le niveau d'enseignement, même des versions traduites et vous, avez, vous allez avoir tout là, le syllabus, le calendrier, les notes de lecture des apprenants, les, les devoirs. Donc, en tant qu'enseignant, c'est une vraie mine d'or, hein, ce genre de, de, de site, puisque vous n'avez plus qu'à prendre ce qui se passe sur le site et à concevoir votre cours. Alors, évidemment, si vous concevez en français, vous allez devoir faire un peu de traduction, mais vous avez euh, déjà du contenu de cours des institutions les plus prestigieuses du monde. Et parfois même, ce n'était pas toujours le cas, mais ça a été le cas pendant longtemps, c'est que vous avez des vidéos pédagogiques comme celle-ci qui ont été... Euh, prise donc avec une caméra dans la salle pour euh, filmer le cours. Ça concerne qu'une euh, minorité hein, des cours de MIT courseware, mais il y en a. Alors par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que ça n'a pas été au début au moins pensé pour un usage sur le web. C'est-à-dire que euh, clairement, le caméraman, parfois, il savait pas où filmer. Euh, Est-ce qu'il fallait qu'il qu filme l'enseignant le, euh, qui parle qu Est-ce qu'il fallait qui filme le tableau Pour avoir du contenu quali, il fallait plusieurs caméramans. C'était coûteux à mettre en place. Euh, du coup, euh, ça tranche nettement avec euh, la vague de MOOC où euh, finalement la, les contenus pédagogiques ont été directement créés pour le web. Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, en fait, euh, les opérateurs privés ont joué un rôle considérable dans la diffusion des OpenCourseWare. Alors certes, vous avez des sites académiques, hein, le euh, MIT OpenCourseWare est probablement un des plus connus, mais vous, allez, vous regardez iTunesU, donc un service de Apple que vous connaissez tous, euh, ça existe toujours et vous avez des podcasts d'universités de, du monde entier, euh, et depuis assez longtemps finalement. Et ça a largement, de par leur influence, ça a largement devancé, euh, ça, en termes d'impact, ça a été bien supérieur à des initiatives institutionnelles ou du service public. Les méga-universités à distance, typiques comme l'Open University, euh, une méga-université britannique hein, qui forme des centaines de milliers de personnes à travers le monde, qui a des relais un peu partout dans le monde, euh, ça a été un des gros euh, relais aussi de créateurs, enfin, un des gros créa concepteurs et de, diffuseurs de ressources éducatives libres. Pourquoi Parce que finalement, vu qu'ils enseignent à distance, c'est assez facile pour eux, euh, enfin, en tout cas, ça ne leur coûte pas grand-chose en plus de partager euh, leurs leur ressources. Vous allez sur OpenLearn, qui est leur, un de leurs sites de valorisation de leur travail, et vous allez pouvoir utiliser beaucoup de contenu en Creative Commons. Et donc il y a comme ça des établissements moteurs comme le MIT d'abord dans le début des années 2000, euh, l'Open University britannique qui, est, euh, qui est, à, faisait des cours hybrides hein, à, à la fois à distance et en présentiel dans des centres locaux euh, répartis sur la planète. Euh, et en fin de compte, pas que, il y a finalement un, un mouvement global qui s'est mis en place avec des, des établissements comme le MIT en tant que leader et s'est euh, formé des consortiums d'Open éducation. En français, vous avez euh, Open Education Global francophone vous avez euh, des liens qui ont été tissés entre les différents établissements pour euh, favoriser, en fait c'est un moment presque politique, de diffusion et de mutualisation des ressources pédagogiques numériques qui ont été créées. Donc là, je vais sur des sites euh, de, de, de, de, du consortium Open Education. Vous avez des euh, répertoires de ressources éducatives libres, des manuels, textbooks, des livres en, en Open Access, euh, Open Courseware évidemment, et, et etc., etc., et libre à vous de les euh, mobiliser. Donc comme ça, ça, c'est pas le site le plus connu, mais ça montre un peu la philosophie euh, des, du mouvement, Teaching Commons, vous allez pouvoir euh, choisir euh, ingénierie, éducation, euh, humanité, euh, par institution, en fin de compte, une sorte de cartographie mondiale euh, des, euh, des ressources éducatives disponibles. Ensuite, vous avez eu la naissance des MOOCs. Alors, ça, c'est une capture d'écran. Le premier, ce qu'on appelle XMOOC, un cours d'intelligence artificielle par un enseignant de Stanford. C'est une capture d'écran un peu ancienne hein, de Sébastien Thrun, de son cours, euh, dans lequel j'étais inscrit d'ailleurs au passage. Euh, il y avait 100 000 personnes pour le premier lancement, ça a créé le mouvement MOOC. Euh, donc, MOOC, qu'est-ce que ça veut dire Massive, pour des milliers de participants, open, ouvert à tous. Tout le monde n'a pas la même acception du terme open. Online, conçu pour être en ligne. Et des cours, c'est des vrais cours avec parfois des examens, des certificats, des interactions. Ce qui est au-delà en général de simplement un contenu, un open courseware laissé en ligne et disponible à, tour, à, à tous. C'est une formation, un MOOC. Ce n'est pas simplement du e-learning, vidéo quiz. On les laisse et on attend de voir ce qui se passe. Udacity avait été lancé à la suite de ce cours de Sébastien Fern d'IA. Et euh, c'est devenu un business, ce n'est plus vraiment du MOOC. C'est plutôt payant, avec abonnement. Mais vous avez des euh, plateformes comme Coursera qui ont maintenu cette politique de gratuité, au moins pour l'accès aux vidéos. Et, euh, et beaucoup d'autres euh, plateformes qui ont suivi à travers le monde. Chaque pays euh, voulait en quelque sorte sa plateforme. Vous avez FutureLearn qui vient de l'Open University, les Britanniques. En France, France, Université Numérique. En Chine, Shui -tang X, euh, Iversity, à ses débuts, maintenant, c'est un petit peu euh, moins le vent en poupe, mais en Allemagne, Open2Study en, en Australie mes en Espagne, etc., etc., je ne vais pas faire la liste. Vous voyez l'idée, chacun y allait de, son, de sa plateforme. Et dans les open source, pourquoi est-ce que je parle des open source C'est parce que EdX, qui a été une des plateformes importantes, avec le MIT et Harvard, a été utilisée notamment par France Université Numérique et chez TangX, le code, pour développer leur propre technologie. Donc, vous regardez, euh, que vous, vous, vous regardez une plateforme comme ça, ça va ressembler beaucoup à euh, une plateforme comme celle-ci. En termes de visualisation, c'est normal, c'est la même technologie. Ça, c'est EDRAC, donc plateforme dans le monde arabe. Euh, c'est à peu près la même chose que vous trouverez. C'est en France Université Numérique. C'est le même code qui est développé euh, au MIT, Harvard, et ainsi de suite. Un point intéressant, c'est qu'il y a des questions de soft power. Si je zoome un petit peu sur un des cours qui est ici, vous allez voir en particulier celui-là. et ben, finalement, c'est un cours du MITx qui a été traduit. Donc, non seulement on peut prendre les cours, Uh, code of source code pour développer, déployer ces plateformes de MOOC. Mais en plus, on va traduire les cours d'université comme l'MIT. Donc, vous voyez les cours en ligne, les MOOC, comme un instrument de soft power quelque part. Donc là, vous voyez, je zoome MITx. Donc, euh, finalement, en termes de conclusion, je voulais juste euh, montrer une capture d'écran d'un de, de, dossier qui s'appelle WeLearn, qui est développé à Paris, et qui est assez intéressant pour illustrer le fait que dans cette profusion, finalement, de ressources éducatives disponibles, ce qui peut être important pour les apprenants, c'est des outils de curation, c'est-à-dire qui vont permettre d'archiver, de trouver ces ressources éducatives pertinentes par rapport à ces besoins. Donc, il va y avoir le problème, finalement, de la gestion de toute l'information et de la classification de ce qui est pertinent pour chacun des apprenants. Ça, c'est une perspective pour l'avenir. Si vous voulez aller plus loin sur ces questions de education, c'est le point de vue de l'apprenant et comment est-ce qu'il fait face au développement de ces écosystèmes.